Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct de la Faculté de Théologie et de Théo en ligne. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Donc Parmi vous, il y a des étudiants et des auditeurs qui nous connaissent depuis longtemps et que l'on connaît bien aussi. Et puis, il y a des personnes nouvelles qui voilà se posent la question d'étudier la théologie. Donc, soyez les bienvenus je suis Raphaël de Maisonneuve, en charge de la communication du pôle théologie et sciences religieuses de l'Université catholique de Lyon, et je suis avec Jacques Descreux, donc doyen de la faculté de théologie. Bonsoir Raphaël. Et enseignant en exégèse biblique, et euh, également avec Marie Chayev, euh, qui est directrice de Théo en ligne, enseignante en patristique, en grec. Voilà. Oh, Alors, Nous allons donc passer euh, environ une heure ensemble. Euh, donc, dans la première partie, Jacques et Marie vont vous présenter le programme euh, des cours de l'année 2021-2022 et également les nouveautés et les grands rendez-vous, les grandes dates à retenir. Et puis dans un deuxième temps, euh, nous aurons un temps de questions-réponses. Et donc je vous invite à, dès maintenant, à envoyer vos questions, à écrire vos questions sur le chat qui s'affiche à droite de votre écran. Et pour ceux qui nous suivent directement sur théologie.ucli.fr, notre site internet, c'est via le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, donc dans un premier temps, euh, Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement euh, ce qu'est la faculté de théologie, ce qu'on y trouve et à qui euh, elle s'adresse Eh bien, la faculté de théologie euh, forme évidemment des, des étudiants en théologie et accueille volontiers aussi des auditeurs libres euh, aux différents grades académiques d'abord, euh, licence, master et doctorat. Euh, que ce soit euh, par des cours en, en présentiel, comme nous disons aujourd'hui, mais aussi par l'enseignement à distance, ce qu'on appelle le, notre programme Théo en ligne. Alors, on peut faire des études de, de théologie pour diverses raisons, euh, toutes bonnes. D'abord, ça peut être utilitaire parce que voilà, vous, vous avez besoin, de, pour avoir un travail en église, d'avoir une solide formation en théologie qui ne vous dira, donnera pas des recettes toutes faites de comment on fait en pastoral, mais qui vous donnera, au fond, les, une assurance dans votre compréhension de la foi qui vous permettra d'avoir du discernement sur les situations. Et au fond, c'est ça qu'on attend d'un bon acteur pastoral, ce n'est pas d'appliquer des recettes, mais c'est d'avoir un vrai discernement sur les situations qu'il rencontre. Une autre raison pour faire la théologie c'est le plaisir, c'est au fond vous êtes croyant et vous avez envie de mieux connaître votre foi et c'est légitime parce que le mystère de Dieu étant infini, on peut faire de l'étude à l'infini pour découvrir ce mystère qui nous étonnera toujours. Voilà le besoin de connaître, de mettre des mots sur sa foi et ça peut l'enraciner au fond parce que ce que l'on a compris au fond c'est compris pour toujours. Et puis une troisième motivation, c'est juste une curiosité, voilà, pour des personnes en quête de sens, des personnes qui veulent mieux connaître ce que pensent les chrétiens, voilà, qui veulent découvrir un peu ce qu'est le christianisme. Ça peut être aussi une porte d'entrée dans les, dans les études en théologie. Marie, est-ce que tu veux nous présenter brièvement Théo en ligne Oui, alors euh, ce beau progrès, programme d'études pour... Euh, pour euh, le plaisir ou pour, pour, pour obtenir les diplômes, et eh bien parfois on est empêché de le faire parce qu'on ne peut pas venir en présentiel. Donc Théo en ligne, c'est vraiment rendre, rendre service, à, aller proposer la théologie via euh, les écrans, via, via euh, votre ordinateur pour euh, pallier cette impossibilité de venir euh, en présentiel sur place. Donc euh, les étudiants de Théo en ligne, mais ce sont des gens... Euh, ce ne sont pas que des retraités. On m'a souvent dit que c'était fait pour les retraités, mais ce n'est pas vrai. C'est fait aussi pour justement tous ces gens qui, sont, qui forment en fait la majorité des étudiants de Théo en ligne, qui sont des, des actifs et qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont toute la journée au travail, euh, faire autrement que de suivre les cours le soir à leur rythme euh, par Théo en ligne. Donc on a une grosse majorité de personnes qui ont le courage, moi je les salue vraiment avec, euh, avec une grande admiration, de prendre les études le soir après, après la journée de boulot. Vous me demandiez euh, ce qu'est la faculté de théologie. C'est aussi beaucoup des étudiants extrêmement variés. Venir suivre des cours à la faculté, c'est aussi rencontrer des gens extrêmement variés. Bien sûr, il y a des, des séminaristes, des religieux, des religieuses en formation, et dont beaucoup viennent d'autres pays. Il y a à peu près un tiers, voire la moitié, d'étudiants internationaux, donc c'est une rencontre culturelle. Et puis il y a tous les âges, oui. euh, à la fois bon, des jeunes en formation, mais ça peut être aussi euh, des gens d'âge actif ou des, des gens à la retraite. Et qui ont toute leur expérience professionnelle et qui colore aussi leur manière d'aborder la théologie. Donc euh, voilà, la, la faculté c'est aussi ce mélange d'étudiants extrêmement variés, avec euh, animé par une, une équipe d'étudiants euh, toujours motivés pour proposer l'une ou l'autre euh, rencontre euh, entre étudiants. On va donc maintenant rentrer dans le cœur de notre de notre rendez-vous, c'est-à-dire le programme 2021-2022. Euh, pour les nouveaux, mais, mais, mais aussi pour les anciens, euh, se pose la question euh, quel cours choisir euh, Voilà, comment, comment s'y prendre euh, Donc, Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, euh, peut-être dans un premier temps, euh, rappeler aussi les, les grandes disciplines de la théologie Parce que tout le monde ne les a peut-être pas en tête. Et puis, euh, on va commencer par euh, voilà, les, les novices en théologie, les, les personnes qui voudraient prendre leur premier cours euh, à partir de la rentrée prochaine. Comment choisir ces cours Voilà. Alors, les, la, la, la théologie, c'est une discipline, mais au sein de cette discipline, il y a de nombreuses disciplines. Alors, il y a bien sûr tout le bloc qu'on appelle l'exégèse biblique, l'étude des textes bibliques, les replacer dans leur contexte historique, notamment. Euh, voilà, donc, étude des textes bibliques. Une deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la théologie ou la dogmatique ou la systématique, c'est-à-dire c'est une réflexion, euh, essayer de rendre compte, euh, avec les concepts de la rationalité, de, de ce que nous croyons. Donc voilà, la, la théologie du Christ, c'est ce qu'on appelle la Christologie, euh, la théologie de, de l'Église, la théologie des sacrements, la théologie euh, du mystère de la Trinité. Voilà, essayer de rendre compte, euh, raisonnablement, de, de ces mystères troisième bloc c'est euh, euh, la théologie morale alors avec ses différentes facettes hein, il y a bien sûr euh, ce qu'on appelle la morale plutôt fondamentale euh, qu'est-ce que c'est qu'agir bien, qu'est-ce que c'est que, que pécher qu'est-ce que c'est que la conscience etc euh, et puis les morales sectorielles, la morale économique, la morale politique la morale affective etc la, la théologie de l'écologie autre bloc, c'est l'histoire de l'Église. Bien sûr, nous sommes héritiers de 20 siècles de christianisme, donc les cours d'histoire permettent de, de comprendre comment le christianisme que nous vivons s'est formé petit à petit, d'où nous venons. Il y a le bloc des Pères de l'Église, qui est un lieu d'excellence pour notre faculté, qui est donc l'étude des, des premiers théologiens, des, des théologiens des premiers siècles, qui ont notamment reçus reçu cette foi venue du judaïsme et l'ont inculturé dans, dans la pensée grecque et, voilà, et ont essayé de, de, de traduire au fond ce qu'ils croyaient. Euh, donc c'est ce qu'on appelle la patristique, Claire, Marie pourra en parler longtemps okay. puisqu'elle l'enseigne. et euh, une autre matière, alors que n'est pas forcément la plus appelante au départ peut-être, euh, c'est le droit de l'Église, le droit canon, mais l'Église c'est une communauté humaine et donc euh, comme toute communauté, elle a besoin d'avoir des règles euh, pour vivre ensemble, donc pour euh, euh, voilà, gérer les, les questions qui peuvent se poser. Donc les cours de droit de l'Église, des cours de spiritualité, des cours qui nous ouvrent aux grandes religions parce que c'est important de font euh, de replacer le christianisme par rapport à autres, aux autres monothéistes, d'abord judaïsme et islam, mais aussi par rapport aux, aux pensées orientales, le bouddhisme ou l'hindouisme. Et puis quand on fait un cursus de théologie, on fait aussi pas mal de philosophie, parce qu'il est important d'avoir de, de, de euh, enfin de, des outils pour, euh, pour poser des questions, pour bien poser les questions. Enfin, C'est ce que permet la philosophie. Et enfin, il y a ce qui est de l'ordre des langues, euh, qu'elles soient modernes comme l'anglais ou euh, les langues anciennes, latin, euh, grec et hébreu. Voilà, en gros, toutes les disciplines. Alors, si vous voulez commencer la théologie, bien, il faut... Commencez par les cours d'introduction. Ne passez pas au-dessus des cours d'introduction. Ce n'est pas parce qu'ils s'appellent introduction qu'ils sont faciles, ou que vous n'apprendrez rien, ou que vous le savez déjà. Je ne peux que vous encourager à d'abord suivre les cours d'introduction. Donc vous avez un cours d'introduction à la Bible, qui sera le mardi soir, avec le Père Pinson. Vous avez un cours d'introduction à la patristique, euh, le mercredi après-midi. Un cours d'introduction à la théologie dogmatique, le jeudi, après-midi, et un cours d'introduction à la théologie morale le jeudi matin. Voilà, Ça, je dirais dire, c'est les portes d'entrée vraiment dans les études de théologie. Après, ça ouvre sur les autres disciplines. Marie, est-ce que tu veux compléter pour Théo en ligne Oui, alors, dans le cadre de Théo en ligne, on a exactement, puisque c'est le même hein, et le même bac aussi, donc, baccalauréat canonique, donc on a exactement les mêmes blocs de, de disciplines. Pour ce qui est des introductions, elles ne sont pas toutes nouvelles pour 21-22, c'est les mêmes, on va dire, que d'habitude. Sauf que, nous avons un nouveau cours euh, en patristique, puisqu'on a dit que c'était un pôle d'excellence pour, pour Lyon. Donc, euh, euh, le cours des Pères de l'Église, deuxième période, qui sera un nouveau cours. En fait, c'est la suite, parce que l'introduction aux Pères de l'Église, qui est la première période, appelle et, et demande une suite qui aura lieu pour la première fois l'année prochaine en ligne. Parce que la première période, c'est le deuxième et le troisième siècle. Voilà, la ça. La première période, on a, des, des, on a découpé. Donc euh, la première période, c'est la période qui se termine avec la fin des persécutions. Donc euh, tout le monde sait, 313. <rire> et puis à partir de 313 jusqu'au concile de Calcédoine en 451, donc on a une belle période là qui, qui va nous permettre d'avoir un, un fil conducteur pour, pour toute l'année la, si on veut faire la première période en premier semestre et la deuxième période au premier semestre au oh, deuxième semestre, ce sera la suite pour les fans de d'apriptyque <rire> Euh, alors maintenant, pour les, bah pour les anciens, hein, pour ceux qui ont déjà euh, peut-être fait euh, les cours d'introduction euh, et qui voudraient continuer, quels cours euh, parmi le programme euh, 2021-2022 vous leur conseillez alors bien sûr, tous les cours sont intéressants, donc ce serait difficile d'en de, conseiller, mais je peux pointer des cours qui auront lieu l'an prochain, qui n'auront pas, qui sont ponctuels, qui n'auront pas forcément lieu chaque année, donc qui sont à saisir si je puis dire. C'est l'occasion à saisir. D'abord, donc au premier semestre, hein, le lundi, le cours euh, sur les théologies de la vulnérabilité, qui sera donné par Madame Corman-Guittin, euh, qui vient d'être embauchée à l'Université catholique de Lille, et donc qui viendra donner ce cours... Euh, ce cours au fond est né pour être une question qui a animé sa thèse et elle, elle se trouvait euh, euh, nommée comme assistante pastorale et euh, elle devait aller euh, faire de la catéchèse dans un, dans un IME et un enfant lui a demandé la question est-ce que tu crois que c'est Dieu qui m'a fait comme ça Un enfant handicapé voilà donc ça pose la question de la vulnérabilité du handicap mais de la vulnérabilité en général, comment elle, elle, elle réinterroge la théologie. Au fond, ne sommes nous pas tous d'une certaine manière vulnérables, enfin voilà, toutes les questions que peut poser ce genre de, de questions. Un autre cours qui est vraiment euh, occasionnel, c'est le cours Joseph de Nazareth, provoqué par l'année Saint-Joseph. Et donc notre collègue Élie Roulet euh, proposera un parcours euh, biblique, patristique, et puis une réflexion théologique euh, sur la figure de Joseph. Le jeudi matin vous sera proposé par Caroline Bauer, qui est une théologienne protestante, un cours sur les enjeux de la gratuité. Alors là, on est plutôt dans la morale sociale et économique. Est-ce qu'au fond, on peut construire une éthique sur l'idée de la gratuité Est-ce qu'on peut construire une pensée économique sur l'idée de la gratuité euh, Voilà, l'idée du principe de la gratuité avait été introduite par Benoît XVI dans une encyclique, Caritas in Veritate. Voilà, donc... Et, voilà, comment utiliser ce principe de gratuité. Euh, vous aurez aussi l'an prochain, hein, le jeudi après-midi au premier semestre, un cours sur le judaïsme hellénistique par euh, Monsieur Jérôme Moreau, qui est un spécialiste de filon d'Alexandrie. Et donc, il nous proposera de, de visiter ces textes moins connus que sont les, livres, les quatre livres des Macchabées, puisqu'il y en a deux dans notre Bible, mais il y en a deux autres aussi extra-canoniques, euh, sur l'œuvre de Philon d'Alexandrie, qui est majeur, sur l'œuvre de Flavius Joseph, dont on parle souvent en exégèse, et puis encore sur le livre de la Sagesse. Toi, voilà, tous ces écrits qui sont nés dans le judaïsme grec. Euh, au deuxième semestre, je voudrais souligner le Cours le lundi de patrologie arabe. C'est le père Charbel Maalouf, qui viendra euh, donc de Paris, euh, évoquer la, ce qu'est la patristique arabe, mais peut-être Marie-Laure, tu en sais mieux, plus que moi sur ce domaine. La patristique, ça, ça englobe une immense bibliothèque de, de centaines d'auteurs et euh, sur la fin euh, ce sont des... donc la fin de la période patristique, habituellement la situe dans les, dans les siècles 7e, 8e siècle et sur la fin ça donne naissance en quelque sorte à une nouvelle littérature qui est inculturée dans les différentes régions en fait. Et donc la patristique arabe c'est un univers à découvrir euh, donc vraiment une chance à saisir parce que c'est quelque chose euh, qui est très très rare euh, Charbel Malouf a, euh, Profiter en fait de, son, de, de, de, ses, de ses recherches pour euh, en quelque sorte appliquer euh, aux pères arabes les méthodologies que nous avons mises en place pour les pères, les pères latins, les pères grecs, mais c'est un univers tout à fait original et différent, la langue, les méthodes de pensée, tout est, tout est original. Donc, il va nous faire découvrir ce continent. Voilà, un peu comme et c'est le... un continent extrêmement intéressant parce que c'est des pères qui ont été les premiers en contact avec l'islam. Voilà. Mmh. Et donc, c'est la première réflexion chrétienne sur l'islam qui, qui donne déjà des principes de, de relation, euh, tout à fait pacifique d'ailleurs, hein, avec, euh, avec l'islam euh, qu'il voyait arriver au fond. Mmh. Euh, un autre cours, c'est le cours que donnera notre collègue Robert Chaïb le mardi, mardi après-midi, la nuit de la foi, Comment l'expérience de la nuit de certains mystiques comme Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Mère Thérésa, euh, peut être un, une manière de penser euh, ou, ou d'être euh, un point de contact pour parler à l'athéisme moderne voilà. Comment cette expérience de la nuit de la foi euh, vient rejoindre des problématiques euh, que nous rencontrons de, de, de l'athéisme Enfin, euh, je voudrais souligner le cours le mercredi, au deuxième semestre, mercredi après-midi, un cours de, des quatre collègues qui, du, du département de Bible sur la question du juste. Qu'est-ce que c'est qu'être juste devant Dieu euh, Les épreuves du juste, l'espérance du juste. Voilà, La figure du juste, elle est très présente dans la Bible. Voilà, Donc, ce sera un peu un parcours à travers différents livres bibliques sur euh, la figure du juste. Qu'est-ce que c'est qu'être juste au fond voilà un peu les, les, les, les spécificités. Puis il y a une dernière, là j'ai laissé Marie-Laure en parler, c'est les journées archéologiques. Alors peut-être d'abord on regarde les, les choses à saisir sur Théo en ligne. <rire> <rire> J'en ai relevé cinq en fait, parce qu'on euh, a vu en présentiel une grande diversité. Euh, sur, sur Théo en ligne, ça se répercute. Donc euh, une fois qu'on a suivi toutes les introductions et qu'on est bien... bien solidement ancré dans les disciplines, on peut profiter des cours qui vont être proposés en 21-22. Je souligne la théologie des ministères, très important, très intéressant. On est en train de réfléchir avec l'inspiration du pape François sur ce que c'est que la synodalité. Du coup, ça nous repose ces questions. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère dans l'Église euh, Ce n'est pas un cours nouveau, mais ça fait... Vous voyez, les cours de Théo en ligne, tournent. Hein donc euh, là, ça fait quelques temps que ce cours-là n'avait pas été proposé. Donc, euh, une belle occasion de réflexion sur le sujet. Euh, je, je ne peux pas m'empêcher. Je redis qu'il y a un cours sur Irénée de Lyon, parce que c'est mon petit... <rire> Ensuite, il y aura donc ce cours dont on a parlé tout à l'heure, le Père euh, Deuxième Période. Et puis... Euh, des choses euh, euh, que certains étudiants attendent depuis longtemps. Euh, il y a eu un trou en quelque sorte euh, lié à des départs à la retraite, il y a plein d'éléments. De, euh, de, de, de, de, euh, nous allons reprendre la Théo en ligne le cours de grec pour les débutants. Je sais que ça, c'était attendu par, par certains. Et puis, euh, toujours dans la question, les questions un peu actuelles qui nous préoccupent, un, un cours de théologie morale de l'écologie peut permettre d'enraciner de, un peu sa lecture de, de date aussi. Voilà, alors du coup, j'embraye je, avec la deuxième casquette, parce que les cours, euh, cours euh, d'archéologie et de théologie sont des cours qui sont intégrés sous forme optionnelle à l'intérieur de euh, ce qu'on appelle le DU, Patrimoine antique et culture chrétienne, qui est un, un bouquet de cours qui, qui font déjà partie du duet, mais qu'on a rassemblé pour permettre... Euh, un, de, de rapprocher un peu l'horizon d'un premier diplôme. Donc, ce DU Patrimoine Antique et Culture Chrétienne, il se propose en deux ans. Et à l'intérieur, donc euh, c'est la, la première promo là, qui, qui vient de terminer, à l'intérieur, nous aurons euh, donc une proposition de cours euh, sur site c'est-à-dire pas des sites internet, <rire> mais enfin au grand air. Donc euh, à Lyon, nous avons un patrimoine, euh, un patrimoine euh, antique qui est absolument magnifique. Et donc euh, cette, euh, cette, cette, cette proposition de journée archéologique permettront de faire dialoguer en fait, des spécialistes de l'Antiquité, la, donc euh, du musée de Duneau, ou bien du musée de et puis euh, des théologiens euh, qui vont permettre de faire dialoguer les pères de l'église avec les pierres qui nous restent. Donc à Lyon et à Vienne. Quatre journées, là, je ne sais pas s'il si faut dire les jours, parce que c'est peut-être euh, oui, oui, deux oui. au premier semestre et deux au deuxième semestre. Donc 6 novembre et 4 décembre, 26 mars et 7 mai. Sur des thématiques spécifiques à chaque fois. Donc, euh, notamment sur les rites funéraires, on va commencer par là. Et on peut s'inscrire à la journée. On peut s'inscrire pour oui, les quatre semaines. Pour, euh, pour que les groupes soient, profitent bien de ces journées, il ne faut pas que ce soit des grands groupes. Hein. Au, au musée, ils nous disent 20, 20 personnes maximum. Donc, euh, euh, les personnes qui sont inscrites au DU, patrimoine antique et culture chrétienne, ou bien au master de patristique, sont évidemment prioritaires. Mais il reste quelques places. Donc, elles sont ouvertes euh, à la journée pour ceux qui voudraient euh, en profiter. Je voudrais enfin rajouter aussi euh, la faculté abrite un centre spécialisé qui s'appelle le Centre Chrétien pour l'étude du judaïsme et qui propose aussi un certain nombre de cours notamment dans la perspective d'ouvrir euh, pas à cette rentrée-ci mais à la suivante euh, un diplôme universitaire chrétien en relation avec les juifs mais déjà quelques cours se mettent en place en vue de cette formation et donc l'an prochain nous aurons d'une part par Édouard Robrèche, bien connu de, de ceux qui fréquentent la faculté depuis longtemps. Donc Édouard Robrèche proposera un cours enfin sur le Talmud et sur la cabale. mais il y aura aussi un cours de sociologie du judaïsme euh, par, par la grande spécialiste du sujet, euh, Martine Cohen, qui, qui est professeur émérite de, de l'École pratique haute études, qui viendra euh, décrire un peu le judaïsme contemporain. Et puis il y aura euh, un cours de, sur les fêtes juives par euh, le rabbin Nissim Malka au second semestre, ainsi qu'un cours sur le livre d'Esther, mais lu en hébreu, une lecture euh, en, dans le texte hébreu et avec les commentaires euh, euh, juifs euh, du livre d'Esther par euh, le père Christian Argou. Et la particularité cette année, c'est que euh, le CCEJ a rassemblé donc euh, tous ses cours le lundi, euh, donc tous les cours que Jacques vient de citer euh, se dérouleront le lundi pour permettre à ceux qui ne sont pas à Lyon de ne venir qu'une fois par semaine et de pouvoir regrouper euh, leurs cours sur une et seule journée. Même une fois par quinzaine, hein, parce Exactement. que tous les, voilà, les cours sont par quinzaine. Euh, alors maintenant, est-ce que Jacques voulait nous présenter euh, rapidement les nouveaux enseignants qui arrivent à la faculté de théologie Alors, des nouveaux enseignants... Euh, J'ai parlé donc de Talita Korman, donc qui est laïque et qui viendra de l'Université catholique de Lille. Euh, il y a euh, le père Nicolas Bossu qui assurera le cours d'Hébreu II. Euh, le père Nicolas Bossu... Euh, arrive sur le diocèse de Lyon il a fait donc euh, beaucoup d'hébreu. il a été longtemps enfin, il a passé un bon temps euh, de sa formation à Jérusalem, donc il connaît l'hébreu moderne et l'hébreu ancien, ce qui lui permettra donc euh, pour les hébraïsants confirmés d'ouvrir euh, le, la lecture biblique sur les commentaires euh, euh, talmudiques euh, je pourrais présenter aussi euh, ben Malouf, donc j'ai dit euh, qui était, euh, il est enseignant à l'ICP, il est donc euh, professeur de, sur la patrologie arabe. Et euh, je pourrais présenter aussi euh, Monsieur Basile Leclerc, qui assurera désormais le cours euh, sur l'hindouisme. Euh, Basile Leclerc est professeur à l'université Lyon 3 et donc spécialiste de, de littérature, alors lui c'est plutôt le XIIIe siècle si j'ai bien compris, mais il est capable aussi de parler de, de toute la tradition plus ancienne des écrits hindouistes, qui fondent l'hindouisme d'aujourd'hui, donc ce sera je crois un parcours euh, euh, relativement historique qu'il va nous proposer. Et Jérôme Moreau que vous avez cité tout à l'heure Alors Jérôme Moreau est connu pour ceux qui ont déjà suivi des cours de grec, mais voilà, Jérôme va assurer ce cours de, sur le judaïsme hellénistique Et Jérôme va être nommé comme enseignant stable à partir du 1er septembre dans notre faculté. Il rejoint le corps professoral stable de la faculté. Et puis je devrais aussi mentionner comme nouvel enseignant M. René Léonian, qui va assurer le cours d'arménologie qui succède à, à Maxime Ivadian, à la chaire d'arménologie, donc il proposera aussi. Alors est, euh, René Léonian est, est pasteur évangélique euh, de l'Église Arménien, arménienne et euh, très impliqué dans l'occuménisme. Il, il, enfin, il, il y a deux grandes églises arméniennes, hein, l'église apostolique arménienne et l'église catholique arménienne, et puis il y a un petit euh, groupe évangélique. Mais voilà, René Léonion connaît très bien les trois traditions et donc permettra d'y introduire les étudiants dans un parcours aussi historique et avec les questions contemporaines. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des nouveaux enseignants euh, j'ai parlé de Martin Cohen voilà qui, qui vient aussi de, de l'école pratique des hautes études. Alors avant de prendre vos questions comme ça ça vous laisse le temps de, de les écrire pour ceux qui en ont euh, on voulait faire un petit point sur les inscriptions puisque les inscriptions sont ouvertes et pour la faculté de théologie et pour théo en ligne. Donc, pour les inscriptions à la faculté de théologie, euh, il vous suffit donc de compléter et renvoyer le bulletin d'inscription que vous trouvez euh, sur notre site internet. Euh, le secrétariat vous renverra ensuite, euh, sans doute plutôt début septembre, après avoir tout traité, euh, votre facture, votre confirmation d'inscription et des codes informatiques qui vous permettront de payer euh, votre inscription en ligne. Voilà, et la deuxième possibilité, c'est de passer au secrétariat pour faire votre inscription, euh, et ceci à partir du 1er septembre, euh, et les inscriptions vont jusqu'au euh, 10 septembre, puisque euh, le début des cours, la première semaine, est euh, la semaine du 13 septembre. Voilà, et pour les cours du second semestre, vous avez bien sûr plus de temps, euh, jusqu'au 14 janvier 2022. Voilà. Pour les inscriptions Théo en ligne, je te laisse Marie-Laure. Alors, les inscriptions à Théo en ligne, c'est tout, un, c tout un, un rituel en fait, car euh, les étudiants de Théo en ligne euh, travaillent tout seuls et sont euh, euh, un peu éparpillés dans le monde. Donc, euh, on profite du moment des inscriptions et des réinscriptions pour pouvoir faire un peu le point. Donc, euh, les inscriptions, c'est en fait un moment d'échange avec le responsable pédagogique. Donc, euh, ceux qui sont euh, déjà dans le circuit de Théo en ligne savent qu'ils doivent et qu'ils peuvent, dès à présent, prendre leur rendez-vous de réinscription avec leur responsable pédagogique. Donc, soit Robert Chayab, Chayab, <rire> je mal, soit euh, Martine. Robert et Martine sont déjà au travail, il y a déjà beaucoup de, de rendez-vous qui ont été pris pour, pour les réinscriptions pour 21-22. Si vous voulez découvrir les cours de Théo en ligne, eh bien vous pouvez tout simplement, il y a, le, il y a le, les coordonnées de Théo en ligne sur le site, euh, envoyer un message ou bien appeler au secrétariat et euh, Audrey, qui est l'assistante de Théo en ligne, vous donnera un rendez-vous avec soit l'un soit l'autre. C'est un moment de partage, c'est un moment important pour euh, se lancer dans l'année euh, et puis euh, voir un peu, faire un point sur l'avancée sur de vos fractions. Euh, Marie, vous avez été un peu peur en disant que les étudiants de théo lit travaillent tout seuls, pas tout à fait tout seuls, parce qu'il y a un tuteur quand même voilà, qui suit euh, très régulièrement <rire> leur travail, euh, qui font qu'ils ne soient pas tout seuls autant que possible. Mm -hmm. Euh, Raphaël a présenté donc la, les modalités d'inscription pour les auditeurs libres. Hein, où il suffit donc de renvoyer un, un, un bulletin d'inscription ou de passer au secrétariat euh, début septembre. Pour les étudiants, eh bien, il, faut passer, enfin, passer, il faut prendre rendez-vous avec le directeur d'études et le, le, la prise de rendez-vous s'effectue au secrétariat, donc par coup de téléphone, par euh, mail. Pour prendre un rendez-vous avec le directeur d'études, euh, c'est voilà, important pour, le, pour construire le, le parcours. Et puis, à ce propos, vous nous avez envoyé une, euh, à l'avance une question euh, est-il possible de rencontrer un professeur pour être guidé dans le choix des cours en étant auditeur libre alors non parce que sinon les, les, on, on, les professeurs seraient très mobilisés en revanche pour les auditeurs libres pour vous aider à faire votre parcours il est très important que vous regardiez quand vous choisissez un cours les prérequis euh, sur le site internet vous avez un descriptif vous trouverez je pense relativement facilement et même dans les petits livrets qui sont édités euh, à descriptif des cours, dans lequel il y a toujours indiqué les prérequis. Ben, vérifiez que vous avez les prérequis, parce que s'inscrire sans avoir les prérequis, ben, c'est probablement ne pas avoir du mal à suivre le cours. Voilà. Donc, euh, j'allais dire pour vous guider, regardez bien les prérequis qui sont indiqués par l'enseignant pour suivre le cours. Euh, dernier point, peut-être avant de prendre questions, euh, les questions, les grandes dates euh, de 2021-2022 Alors, la rentrée d'abord, bien sûr. Lundi 13 septembre, hein, nous commençons toujours mi-septembre pour finir le, le, les cours du semestre aux vacances de Noël. Et euh, le deuxième semestre commencera le lundi 24 janvier. Quant aux événements qui vont euh, marquer... Euh, la, rentre, le, la vie de la faculté. Euh, nous aurons deux colloques importants. D'une part, un colloque de la chère unité chrétienne, donc autour de le, enfin, un colloque œcuménique, qui va s'intéresser à l'écriture pierre angulaire et pierre d'achoppement. Au fond, euh, l'exégèse voilà, euh, a soulevé de nouvelles questions dans la lecture des textes bibliques, comment les églises se sont, sont approprier euh, chaque tradition chrétienne, chaque confession chrétienne. Voilà comment elle accueille les résultats parfois un peu déstabilisants de l'exégèse. Donc ce colloque aura lieu les 16 et 17 novembre. Et puis un autre colloque du 25 au 27 novembre sur François de Salle. Évêque et homme spirituel, puisque c'est le quatrième centenaire, je crois, mmh. de son décès, décès oui. de son entrée au ciel, de sa naissance au ciel, comme on dit dans l'Église. <rire> voilà, donc à l'occasion de cet anniversaire François de Sales, il y aura un colloque qui sera dédié à, à la pensée de ce grand pasteur, de ce grand moraliste, euh, voilà, de, ce, de, de ce grand spirituel. Euh, voilà, qui aura lieu à la fois à Lyon, ce colloque aura lieu à la fois à Lyon et à Annecy, puisque c'était euh, là que François de Sales a notamment exercé sa charge pastorale. Et puis il y a une rentrée à Théo en ligne aussi. Oui, oui. Alors le 25 septembre, euh, traditionnellement on fait la journée de rentrée de Théo en ligne à samedi pour permettre à ceux qui travaillent euh, de pouvoir euh, nous rejoindre. Donc le samedi 25 septembre, ce sera la rentrée de Théo en ligne 21-22 avec un, un beau thème hein, parce qu'on essaie, bien sûr il y a des questions un peu matérielles et techniques à régler pour, notamment pour les nouveaux, pour se familiariser avec le fonctionnement mais c'est aussi un moment d'échange sur le fond et cette fois nous allons nous interroger sur les relations entre la vie spirituelle et les études théologiques. C'est une question récurrente. Mais ça fait du bien de, de se reposer la question de façon régulière. Et qu'est-ce que ça apporte à la vie spirituelle de faire des études de théologie Et réciproquement, qu'est-ce que la vie spirituelle peut... Je me suis trompée dans, le, dans les deux sens, mais enfin, vous voyez, il y, y a une bonne y a une relation. <rire> Et nous allons essayer de, le, de la creuser en regardant euh, plusieurs disciplines. Euh, donc au niveau de la théologie, au niveau de la Bible... Et au niveau, sans doute, on va essayer de la morale, même si c'est un peu compliqué de le faire de façon un peu courte. Donc, euh, d'essayer de voir les, les implications. Faut-il avoir peur des études de théologie euh, pour sa vie de foi bon, question. Eh bien, euh, on essaiera <rire> de répondre le 25 septembre <rire> Alors, donc maintenant, euh, on va répondre aux questions. Donc, certains d'entre vous nous avaient en effet déjà euh, envoyé euh, leurs questions avant, avant l'événement, avant ce soir. Euh, donc, on va commencer par ces questions-là. Euh, donc, Marie-Laure, une question pour Théo en ligne. Est-ce qu'il sera possible, avec Théo en ligne, de suivre d'autres cours de philosophie qui sont nécessaires pour le baccalauréat canonique euh, en effet, j'ai vu qu'après le duet, il faut encore valider 12 cours de philosophie. <rire> Alors, effectivement, la philosophie, c'est un gros morceau hein, de la, de la, des études de théologie. Et euh, euh, donc, nous avons un, un, un groupe de cours qui tourne, mais euh, pour arriver au bout, euh, certains vont commencer à sentir euh, des besoins. Alors, rassurez-vous, nous avons un plan, en quelque sorte, de, de progression avec le le doyen de la faculté de philosophie, de l'UCLI, pour euh, introduire des nouveaux cours progressivement. Donc euh, l'année euh, prochaine, pas encore, mais l'année N plus 1, puis N plus 2, nous avons déjà un projet euh, de, pour des, des nouveaux cours qui arrivent dans le, dans le programme. Alors, on peut dire que la faculté de philosophie a souffert d'être en sous-effectif ces dernières ah, années. Oui. Donc, euh, ce n'est pas qu'on ne leur demandait pas, mais c'est qu'ils ne pouvaient pas répondre à nos demandes. Donc, euh, on espère que ça va Donc pouvoir là, se. Il y a recrutement et puis, du coup, il y a voilà. renouvellement aussi des propositions qui vont rejaillir sur nos, nos propositions en ligne. Alors, une question qui concerne sans doute vous deux. Euh, parfois, quand on n'a pas fait beaucoup d'études, ce n'est pas évident de valider un cours de philosophie par un devoir écrit final. « Est-ce possible, dans certains cas, de demander à l'enseignant de passer un oral en validation ?» Alors, du coup, là, je pense que je peux répondre pour Théo en ligne et puis après pour, euh, pour le présentiel. Euh, c'est vrai qu'une dissertation de philosophie, ça peut faire un peu peur. Alors, il ne faut pas s'aperler parce que, euh, premièrement, euh, à Théo en ligne, on est bien préparé par des travaux euh, intermédiaires. Et puis, euh, il est tout à fait possible, et ça, c'est de façon générale, pas que pour la philosophie, D'avoir des propositions de passer l'examen le, passer par oral. Alors, on demande, nous, en amont, aux professeurs ceux qui veulent bien euh, faire passer par oral. Et ce n'est pas forcément euh, euh, des problèmes, enfin, c'est pas, pas qu'ils ne veulent pas, c'est que quelquefois, euh, c'est difficile, en fait, euh, au niveau technique. Donc, s'ils peuvent venir faire passer les examens euh, à partir de l'UCLI, ils ont le matériel nécessaire et du coup, ça peut arriver. Donc, on a, on a un certain nombre de cours de déo en ligne qui sont validés euh, par des euros. Mais à partir d'ici, à partir de leur euh, domicile, c'est parfois plus difficile techniquement d'avoir les bonnes connexions, le bon matériel et parfois, ce n'est pas l'envie qui manque, mais c'est les moyens qui font qu'on euh, ne peut pas le proposer. Donc, on demande nous en amont les professeurs qui veulent bien faire passer des oraux, et euh, ensuite vous recevez, la, les étudiants reçoivent la liste des examens qui, où ils peuvent s'inscrire à l'oral au lieu de le faire à l'écrit. Donc ça existe déjà. Donc. Alors, une question pour le présentiel. Euh, le cours de théologie fondamentale et le cours de christologie sont donnés tous les deux ans, semble-t-il. Pouvez-vous me confirmer cette périodicité Non. <rire> Alors, c'est vrai que le cours de christologie est donné tous les deux ans, mais le cours de théologie fondamentale est donné chaque année, parce que c'est un cours de base. Donc, tous les cours de base d'introduction sont vraiment donnés chaque année. Euh, voilà, il faut commencer par là, vraiment. Et si vous ne pouvez pas le suivre en présentiel, il existe à Théo en ligne. Ah, là, si l'horaire ne vous convient pas, il existe, je pense qu'il est donné aussi chaque année, il est donné chaque année. Euh, à Théo en ligne. Une autre question sur la périodicité euh, des cours d'histoire de l'Église. Euh, donc, Est-ce que le cours Vatican II, histoire et enjeux théologiques, est eh bien tous les ans, et euh, celui de l'histoire de l'Église à l'époque moderne et histoire contemporaine de l'Église, tous les deux ans alors, le cours sur Vatican II, euh, effectivement, est donné tous les ans. Le cours d'histoire de, de l'Église à l'époque moderne est donné aussi tous les deux ans, comme l'histoire médiévale ou comme l'histoire antique. C'est des cours cyclés, comme on dit. En revanche, il y a un cours d'histoire contemporaine de l'Église tous les ans, mais euh, Daniel Moulinet euh, varie le sujet. C'est-à-dire qu'une année, c'est sur le 19e siècle, l'année suivante, c'est sur le 20e siècle, l'année suivante, c'est vraiment sur Vatican II. Voilà, donc, il a, sur trois ans, chaque année, il donne un cours d'histoire contemporaine qui dont le sujet varie. Alors, une question euh, Théo en ligne. Euh, comment se passe la validation pour les étudiants de Théo en ligne Alors, on a commencé à répondre hein, tout à l'heure. Donc, euh, la plupart du temps, c'est par écrit. Euh, donc, on, on laisse une longue période, une bonne, une bonne dizaine de jours, avec deux week-ends pour euh, envoyer le sujet et puis euh, l'étudiant travaille et renvoie euh, avant la date limite euh, renvoie son sujet comme il le fait habituellement lors du, du semestre pour les petits travaux qui sont à rendre chaque, chaque semaine donc c'est le même principe mais avec un temps plus long pour avoir non seulement parce que quelquefois on passe plusieurs examens mais aussi un temps plus long de réflexion pour euh, développer ses idées parce qu'il faut dire que si vous ne connaissez pas encore tes en ligne que, au fond, vous recevez, vous trouvez chaque semaine un cours et avec, souvent, toutes les semaines, tous les 15 jours, un petit travail à fournir, euh, de l'ordre d'une page quoi, à écrire, euh, qui va être corrigé par un tuteur. Donc, qui vous permet de, de progresser, de ne pas attendre l'examen final pour vous, vous confronter euh, voilà, à, à, la, à un travail personnel. Et euh, ce travail continu compte, si vous le faites dans sa totalité, pour 35% de la note finale, un tiers de la note finale, les deux tiers étant donc cet examen final, où on vous laisse du temps, qui n'est évidemment pas un examen de connaissances, puisque vous avez euh, tous vos documents chez vous euh, à disposition, mais plutôt de l'ordre, de soit d'un travail de synthèse, ou de problématisation, de réflexion. La même personne demande pour les cours de patristique, quel est le format des cours alors c'est peut-être euh, les cours Théo euh, en ligne, quel est le format Alors je ne sais pas, peut-être tu peux me dire un petit peu plus. Euh... Alors si je comprends bien la question, le format des cours, pas des examens. Le format des cours, oui, ouais. Alors, des, si cours c c des, des cours donc, euh, c euh, c est, c est Le format des cours, c'est exactement le même système que pour tous les autres cours, c'est-à-dire un format semestriel. donc on, on, on a la première période, Patristique qu'on a évoqué tout à l'heure sur le premier semestre, la deuxième période sur le deuxième semestre. Donc, 12, un cours pour en ligne, c'est 12 séquences. Donc, 12 semaines. Il euh, y a des trous pour les vacances quand même. Hein. <rire> Donc, il y a des petites respirations euh, prévues dans le calendrier. Mais l'idée, c'est avec 12 séquences, euh, on pense. On propose en tout cas hein, de ne pas passer plus de 3h30, 3h, et 30 pour une séquence, parce que ça fait un gros travail. Hein, donc d'assimiler euh, le cours, de prendre le temps de réfléchir. Euh, à la question qui est posée pour le travail continu dont on a parlé tout à l'heure et puis euh, si on si on peut hein, d'avoir quelques lectures complémentaires donc euh, trois heures et demie à peu près c'est une bonne moyenne on aimerait essayer de pas de pas dépasser parce que il y a aussi euh, euh, le, la gourmandise de vouloir en faire euh, plus alors la personne euh, apporte une précision je pensais cours écrit ou visio ou audio ah, d'accord. Alors, les cours, les formats, d'accord, je comprends mieux. Merci. <rire> Donc, les, les cours à en ligne pour l'instant, sont des cours écrits. Mais, à partir de l'année prochaine, euh, les, les, il y aura quelques petites, euh, petites incursions de la visio et de l'audio. Euh, ceux qui y sont déjà inscrits, vous avez peut-être participé à une enquête qui a eu lieu tout récemment là, hein, euh, sur le, la fin du mois de mai, début du mois de juin. Et cette enquête a montré un, un réel appel, en quelque sorte, hein, à ajouter euh, à, ces, à cette trame écrite euh, un petit peu plus de visio ou d'audio. Alors ça, on ne va pas remettre en question le, le rapport à, à l'écrit, qui est un rapport un peu con à la théologie. Hein. La théologie, ça se fait beaucoup par, par l'écriture et la lecture. Donc, euh, on ne remet pas la, la, de fond en comble la, la, ce, ceci en question, mais... Vous aurez pour quelques cours et progressivement pour davantage de cours de plus en plus, un peu plus d'audio, introduire de l'audio et de, de la vidéo, des petites capsules qui seront introduites au niveau des séquences. Petite nouveauté. Euh, je me suis inscrite en première année de théologie et je voudrais avoir une option en psychologie. Est-ce possible? Alors, vous avez euh, euh, dans, le, dans la maquette de, du, de la licence de théologie euh, des cours optionnels possibles. Euh, ces cours optionnels, ils peuvent par exemple être suivis dans le département de formation humaine de l'université, euh, qui est un département euh, transdisciplinaire, si je puis dire, et dans lequel il y a un certain nombre de cours qui euh, euh, ont sont, voilà, sont liés à la psychologie. Donc dans ce catalogue-là des cours du DFH, il est tout à fait possible euh, de prendre un cours euh, du DFH et de le valider euh, dans le cadre de vos études de théologie. Si c'est maintenant suivre un cours en, en faculté de psychologie, euh, alors là, il faudrait un accord préalable du directeur d'études hein, pour que, Il faudrait que la, la faculté de psycho a, accepte aussi de vous, de vous accueillir dans un de ces cours. Là, c'est plus du coup humain. Euh, donc ça, c'est à voir avec le directeur d'études et s'il si, y a une possibilité. Ça pourrait peut-être se concevoir voilà, dans le cadre de ces cours optionnels, mais vous avez déjà, je vous invite à regarder le catalogue du, du département de formation humaine, du DFH, il doit être aussi en ligne maintenant sur le site du DFH, euh, voilà, leur offre de cours. Souvent on trouve comme prérequis le cours d'initiation à la théologie, est-ce la théologie fondamentale Oui, on lui donne les deux noms, introduction à la à théologie ou théologie fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a une partie du cours qui est de l'introduction à la théologie, qu'est-ce que faire de la théologie, et puis il y a une partie du cours qui traite déjà de questions de théologie fondamentale. Donc euh, c'est vrai qu'on navigue entre les deux, les deux appellations. Euh, pour Théo en ligne une question qui nous avait été envoyée avant également euh, je ne vois pas le cours d'initiation à la théologie bah, voilà, c'est la même euh... la théologie fondamentale ouais. <rire> Il y a une façon canonique de dénommer les, les cours et puis une façon de les rendre un peu plus compréhensibles en donnant un nom plus clair. Donc de fait, c'est le, le même cours. Alors une personne qui est intéressée par le cours de théologie de la vulnérabilité euh, donc apparemment il est indiqué comme prérequis il faut avoir suivi le cours des fondamentaux de la théologie morale euh, cette personne n'a pas suivi le cours fondamental je ne sais pas quoi vous dire Voilà, vous risquez ça, ça dépend aussi de votre formation personnelle, est-ce qu'elle est solide ou pas au départ, euh, il risque de vous manquer quelques concepts quoi. Euh... De fait, Je comprends qu'il ne sera donné que cette année et que si c'est ce cours-là qui vous, qui vous intéresse, ben allez-y et puis vous verrez bien. Hein. <rire> voilà. Ce serait dommage si vraiment vous avez un, un réel attrait pour ce cours, mais de, de, voilà. Alors, je peux euh, peut-être suggérer euh, parce qu'en fait sur les fiches dont on a parlé, les fameuses fiches CTS qui présentent les cours, il y a en général de, de la bibliographie. Donc pour se préparer, si on n'a pas une formation euh, antérieure dans les fondamentaux de la théologie morale, il y a sans doute sur la fiche tout en bas quelques bonnes indications de lecture pour l'été pour éviter d'être euh, trop, trop en bon difficulté et, euh, au, moment du, au moment du cours. Une question euh, qui concerne le DU patrimoine antique et culture chrétienne, quels sont les cours euh, de ce DU ah. Alors, ce DU euh, est à la fois euh, donc un bouquet de cours très, très ciblés, très homogènes sur euh, le patrimoine de l'Antiquité, les pères et la philosophie antique, etc. Donc très ciblés et en même temps très ouverts, puisqu'il y a cinq cours obligatoires et il y a trois cours qui sont à choisir dans une grande palette de possibilités. Alors je vais vous dire juste les cours obligatoires puis après pour les cours... Euh, les cours obligatoires, c'est donc les deux cours qu'on vient de citer, dont j'ai parlé plusieurs fois d'introduction au Père de l'Église, première période et deuxième période, c'est logique puisque c'est un peu le cœur, de... c'est la cible. Le cours d'histoire de l'Église antique et puis deux introductions, introduction à la Bible. Euh, ça permet d'avoir une, une formation bien, bien homogène, bien solide autour de, autour des, des, des premiers chrétiens. Et puis ensuite, donc les options sont à choisir dans plein de cours variés. Donc ça, c'est à déterminer lors de l'entretien, qui permet de s'inscrire. Vous avez en fait euh, sur le site internet de la faculté dans l'onglet, enfin dans le pavé formation, vous allez trouver le DU euh, patrimoine antique et culture chrétienne avec la liste des cours et des options euh, voilà, que vous pourrez retrouver facilement. Et alors petite particularité parce qu'on a essayé quand même de le rendre le plus accessible possible, on peut suivre ce DU tout en présentiel ou bien tout en ligne donc évidemment sauf euh, la, les cours euh, sur site qui, qui forcément nécessitent un petit, un petit voyage, ou bien en mélangeant les deux, et a priori, de là, ce qu'on a vu sur la, la première promotion, c'est vraiment la solution qui, qui est la plus la prisée, plus, euh, puisque du coup, on a une grande majorité de personnes qui, qui prennent certains cours en présentiel, certains cours en ligne, et qui du coup font un petit pas et peut-être tu peux nous montrer qu'il y a un petit tract qui existe et qu'on peut envoyer à la demande. Ah euh, oui, Tu de as sous les yeux, yeux ce, voilà. Ce <rire> voilà, Qui lui. présente le délu, il suffit d'envoyer un message à la, à la faculté. On vous envoie aussi ce petit prospectus. À la fin, qui explique tout bien. Il est, il est en fait en ligne aussi, hein. on peut se retrouver en ligne. Une dernière question, parce que le, le temps tourne. Euh, peut-on s'inscrire au TD quand on est auditeur libre et peut-on suivre le cours sans TD alors oui, le, on peut suivre un cours sans le TD. Euh, et en principe, effectivement, les auditeurs libres ne suivent pas les, les TD. Euh, ils sont réservés aux étudiants. Euh, alors c'est pour moi un, un, un, un, le moment d'exhorter de, les auditeurs libres à s'inscrire comme étudiants. Après tout, euh, pourquoi pas être étudiant <rire> Pourquoi rester auditeur libre euh, Parce que je vois plusieurs avantages à être étudiant. D'une part, ça vous oblige... Parce qu'il y a un examen final, à travailler le cours. Sinon, voilà, le risque, c'est de venir écouter une conférence qui vous intéressera, mais que vous allez oublier. Donc, allez passer l'examen, euh, sachant que souvent, pour un auditeur libre, il n'y a aucun enjeu. Enfin, quelqu'un qui se serait sinon inscrit comme auditeur libre, il n'y a aucun enjeu, euh, qu'on rate ou pas l'examen. Euh, euh, voilà, vous allez pas, euh, ça ne va pas remettre en cause votre carrière professionnelle. Donc, euh, inscrivez-vous. Comme étudiant, c'est plus stimulant, ça vous oblige à travailler, ça vous oblige à, en fin de semestre, grâce à, à l'examen qui est souvent un oral, bah, de voir ce que vous avez pu comprendre, poser votre question à l'enseignant aussi d'ailleurs, et puis euh, ça vous ouvre aussi les TD, les... Voilà. Ce genre de, de travaux qui, qui sont très formateurs en théologie. Donc euh, moi j'encourage vraiment les auditeurs libres à, à sauter le pas, à s'engager. Peu importe si vous n'avez pas jusqu'au diplôme, peu importe. Mais ça vous obligera à, à profiter, Enfin, ça vous invitera à mieux profiter de vos études. Pour terminer ce live, euh, nous vous encourageons donc à aller euh, passer du temps sur euh, nos sites euh, internet, donc euh, théologie.ucli.fr et théoenligne.ukli.fr, où vous retrouverez euh, tout le détail de chaque cours, donc euh, une présentation du cours, les horaires, les jours, l'enseignant, les tuteurs pour les cours de théo en ligne, voilà. Euh, vous avez également euh, un, un petit livret euh, pour les cours en présentiel qui sera bientôt disponible à la faculté de théologie, donc que vous pouvez venir euh, chercher si vous habitez en région lyonnaise, euh, qu'on peut également vous, vous envoyer si vous le souhaitez en écrivant euh, au secrétariat. Qui sera sur le site. Vraiment. Et qui sera, qui est, alors, qui est déjà sur le site en version numérique, mais si vous voulez l'avoir euh, voilà, en papier, il faut attendre quelques jours, mais euh, c'est possible. Euh, et puis bien sûr, donc le, le, le secrétariat de la faculté, dont vous trouverez les coordonnées sur le site toujours, euh, se trouve, et celui de, de Théo en ligne hein, se trouve à votre disposition pour répondre à, à vos questions. Euh, et puis bien sûr, bah, pour rester euh, informé de, de l'actualité de la faculté de théologie et de théo en ligne, euh, il y a le site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter mensuel. Vous trouverez tous ces liens euh, sur, sur les sites internet. Si vous avez manqué euh, une partie de euh, l'événement de ce soir, de la présentation, euh, ça sera disponible en, en replay euh, sur notre site dès, dès demain. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller voir si vous avez manqué des, des passages. Et puis, bah, il est temps de, voilà, de vous dire merci pour, euh, de nous avoir suivis. Merci à Jacques et Léon. J'espère vous voir. Et bienvenue. <rire> non pas derrière un écran, mais en vrai, à la faculté, puisqu'on espère bien pouvoir reprendre l'enseignement en présentiel. Euh, Peut-être avec des masques, probablement avec des masques, j'en sais rien, vous faire vacciner quand même. Et, <rire> ouais, nous espérons bien reprendre les enseignements, euh, en tout cas c'est ce qui est prévu à la rentrée, et vous retrouver en chérie en os après tant de temps distanciel. Merci à tous et bonne euh, bon été. Bon été à vous tous.